Et salut tout le monde, c'est Stix. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour voir la deuxième partie des objets. C'est parti, à tout de suite. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir un petit peu la structuration des objets. Alors, on va commencer un petit euh, diagramme voilà donc voilà comment ça va se présenter qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va créer ces classes moi je les ai déjà créées mais vous vous, vous allez devoir les créer et après on va devoir créer celle-ci et vous voyez que là ici il y a une variable couleur, d'ailleurs si j'oublie un petit truc. Voilà c'est un peu gros ça. J'ai oublié un petit truc définir. C en fait, le type de variable que c'est. Voilà, bon on dirait que c'est là. C'est dans le rectangle. Là. Donc voilà. Ici, on va mettre une variable. Donc là c'est quand même un peu mieux. Donc, ici, dans la classe crayon, on va voir une variable de type couleur qui s'appelle couleur. Dans la classe crayon, encore, on va avoir une variable de type float et qui va s'appeler diamètre de mine. On va le nommer différemment dans le programme. Parce que, oh, il faut le remarquer en anglais. Parce que la classe couleur, on la vient chercher ici. Couleur. Donc, ici, j'ai rien mis. On peut mettre. Bah, les couleurs, bleu, jaune, vert, rouge, orange, pourquoi pas Je sais pas moi. Bon. Et après, vous voyez que dans la classe stylo et crayon de couleur, on a couleur et diamètre de mine. Les mêmes variables que celle-là. Donc, ça veut dire que la classe stylo, elle étend, elle vient de la classe crayon, donc du coup on va dire un petit peu une chose comme ça on va dire que la classe crayon c'est la classe mère et que stylo et crayon de couleur c'est pas fils mais plutôt fille ça c'est les classes filles de la classe mère crayon c'est à dire qu'ils vont étendre extendre de la classe crayon Et là, du coup crayon a pour objet couleur, voilà c'est pour ça que j'ai marqué ça ici, et vous voyez ici il y a des traits pleins et ici il y a des traits en haut. Ici, un trait en pointier. Cela, ça peut être une classe comme les autres. C'est une classe qui va énumérer des couleurs, tout simplement. Il n'y aura pas de propriété, il n'y aura pas de valeur. Ce sera juste une énumération de, de, de couleurs, de noms, de couleurs. Et après, dans la classe crayon, on va dire la couleur, à quoi elle correspond, à quel type de valeur elle correspond. C'est interne à la classe crayon. Mais là, on va, ne on va pas le faire dans cet épisode. Maintenant, place à la partie pratique. Donc voilà. Donc déjà on a créé un package crayon. Dedans il y a une classe couleur. Ah oui. Enum pour énumération. Là j'énumère mes mes couleurs. Donc vert, bleu, rouge, noir. Alors les couleurs elles sont séparées d'une virgule. Dans une classe numération les variables sont séparées d'une virgule. À la fin on peut en mettre un, un point virgule mais c'est pas obligé même que c'est très déconseillé et on ne termine pas par une virgule on termine par rien. et dans ma classe crayon voilà comment ça se présente on va définir des variables protected, donc protégées mais ça va être accessible par les filles de la classe crayon donc il y a une variable couleur donc qui s'appelle couleur, on a dit il a une variable float qui est diamètre. Et là, on a créé le constructeur public. Crayon, couleur, couleur, diamètre, voilà. Rien de bien extraordinaire. On l'a vu dans le dernier épisode comment on crée tout ça. Bon, là, ce qui change, c'est un petit peu le Protected. On va faire New Class. Et là, on va créer notre classe qui s'appelle Stylo. Donc, ST, voilà. Voilà. Et là, on va dire que stylo extant le mot-clé extant c'est pour dire que à euh, la classe stylo a une mère qui s'appelle créé voilà, là vous voyez il on... y a un petit truc ici alors create constructor match euh, super donc là ça veut dire que par mon étant la classe stylo donc la stylo vient de crayon et ben là automatiquement c'est deux propriétés couleur et diamètre c'est tout après un stylo on peut leur ajouter très bien des, des propriétés internes qui vont être privées private euh, je sais pas moi int voilà. longueur euh, un truc comme ça en imaginant voilà et puis que ici on va rajouter un paramètre virgule Int, j'ai acheté, voilà. Et il va falloir dire que this Bien en dessous du, du super. Le super, il a rien au-dessus. C'est impossible qu'il y ait quelque chose au-dessus. Ça, c'est pas possible. regarde pas l'expérience. Hop. Bon. Vous voyez, tout de suite, ça râle. C'est pas possible. Voilà, oui, on peut rajouter des propriétés. Et là, on a bien un objet couleur. De la classe numération couleur. On a bien tout ça. Donc c'est pas trop mal. Moi, je pense que c'est pas trop mal. Ensuite, on a créé une autre classe. Euh, non. Bon, je pense que on n'a pas besoin de créer l'autre. Hein. Je pense que vous avez compris. Bon après, là, globalement ça va être la même classe hein. Glo Globalement ça va être la même classe En fonction des propriétés Là ça va être spécifiquement un exemple Là dans notre méthode main il n'y a un peu rien Donc là nous imaginons on va utiliser un stylo On va lui définir des propriétés Donc on va dire que Stylo On va l'appeler euh, Pic vert hein placement de produit dans cette vidéo euh, est égal à new stylo et là on va devoir être obligé de mettre des propriétés qu'il y a dans la classe crayon c'est comme ça on va devoir mettre une couleur et un diamètre et une hauteur donc là dans notre classe stylo bah, on va mettre une couleur donc couleur point bah, c'est vert voilà, couleur point vert, virgule 1 diamètre, la mine elle fait 0.5 f et une hauteur de je sais pas moi elle fait il fait bah je sais pas moi 10 cm voilà notre stylo il est fait maintenant hmm, bah, vous allez me dire bah oui mais directement on aurait pu euh, tout simplement créer euh, la classe stylo et puis la classe crayon de couleur à côté avec les mêmes propriétés ça aurait été tout aussi bien faut, faut, déjà ça c'est la répétition de code puis en imaginant on a envie de quelque chose parce que là ici on va créer on va pas créer on va reprendre une méthode qui s'appelle toString voilà voilà Là, vous voyez, on a la méthode toString. Et là, on va définir toutes les propriétés de notre crayon, et pas du stylo. Ça, on ne va pas pouvoir rajouter. Ici, plus... Euh, vous voyez, il ne trouve pas. C'est pas possible. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le a Override, voilà. C'est dire que ça, ça étend une autre classe, mais là on voit rien. sur regarde ici, ici si on est euh, je ne sais pas moi, public. Non non non. On est public. Oh. Hop, oh là là là, là la miséricorde. Les uns. Enlève. Euh... C'est très pourri. Enlève, c'est pas grave, hein. on dira que c'est pas fait. effet. Enlève, et puis là-dedans, on va dire. Euh... Return. que dans notre stylo on voudrait réappeler cette méthode mais pour la changer et eh ben là il aurait fallu faire alors je sais pas si c'est possible dans le code vous voyez override méthode vous, vous rappelez le petit truc là qu'il a override et bien là, si on va dans ça, là, on va dans code override méthode, et là, on voit crayon tout string enlève Et là, on voit, ah, tiens, ça étend pas que de crayon, ça étend aussi de Java pendant l'angle object. Ah, étrange quand même, non C'est-à-dire que toute classe créée en Java est... étant forcément d'une classe qui s'appelle object, parce que sans même, tout simplement. Si on fait ça, et puis on va faire super enlève mine mais plutôt que je suis débile, voilà. Et donc là, maintenant, notre méthode main on va pouvoir faire big point string et maintenant, big faire point enlève mine. Et là, on va voir l'utilité de la classe crayon. Quand il aura terminé de compiler le projet, la mine du stylo a été enlevée et en faire tout cas, il n'a pas voulu. C'est quand même un peu mieux, je cherchais des choses qui servaient à rien alors que si je fais juste un fichier dans la console, parfois les trucs tout bêtes peuvent résoudre les problèmes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à refaire, à demander de l'aide dans mon Discord et puis bah à laisser toujours des petites suggestions de ce que je pourrais améliorer, de ce que je pourrais faire comme nouveau contenu. Et puis bah je pense que c'est pas trop mal pour cette série. Après si vous voulez approfondir en Java, je vais mettre dans la description des tutoriels, un tutoriel principalement. Et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est Astix.